T'es en règle vraiment mec, tu fais des oui, vidéos toi Vas-y ici bah oui mec T'es 75 abonnés mec Ah t'es vraiment, vraiment nul, il a même pas cassé gros Oh mon dieu, oh mon dieu, full P4 il... U10 Full P4 U10 les gars J'ai rien eu par contre là Il y avait un... y a des y pommes y d'or J'ai eu, eu un stack de pommes d'or J'en ai, ai eu 5 moi J'en ai eu 6 maintenant non, s'il te plaît, non, vas-y, file des pommes. Ok, c'est une blague, je te donne toutes les bananes, mais c'est bon, calme-toi. Donne-moi les pommes d'or, gars. Ah, ok, pardon. Vas-y, j'ai des... Vas-y, vas-y, vas-y. Vous êtes prêts ou pas, je continue Non, j'ai pas eu six stacks, j'ai juste eu deux pommes d'or, mec, t'es sérieux Ouais. Mais t'as quoi là donc ton Bah, une pomme d'or. Oh my god. La Space Opsie, ok, une Space Ouais, c'est bon, j'ai eu. Gros, j'ai eu un inventaire de pierre de mété quand même. Non, j'ai pas mon ami, gros, t'es qui toi même c'est moi qui range Ah t'es qui mon ami T'es pas mon ami Les gars le plus gros piège que j'ai fait sur En fait on a tué des gens qui PvP en fait. Vous avez pillé des gars qui PvP Vous avez pas pillé Vous avez pas pillé vraiment des gens qui jouent le classement, non C'est plus des PvP players Par contre ici il y a un cœur à côté apparemment Bah selon mes calculs mathématiques non En dessous il y a un cœur en Vas-y quand tu veux bon Oh! y ont quand même 900 points, et deux là? Moi je récupère pas ça. Oh, j'ai fait des farm euh, des farm yes. J'ai des stick. Pourquoi ils ont fait ça comme ça, gros? Ils sont petits cave Ok, les gars, nickel. On se met vraiment bien, les gars. Des farm boots en plus, tac, tout ça. Il peut péter avec un On va faire péter pour aller au cœur. Il dit qu'il y a un cœur, donc on va voir en bas. C'est de la stone, c'est petites mais non c'est pas là mec, attends je vais y aller en crash court Bon nous, nous on continue au papil Vas-y vas-y par contre pour péter en haut c'est avec chaud Ah si il faut poser Putain, sur lui Si ici, ici ici ici ici Oui oui, Chris, oui. vas-y pète Ok, nul Oh Aide. Il y a eu une vitre Hein Pourquoi tu tapes ouais. mon creeper, mon chris de Laisse la le creeper là Vous avez un bricket Non ah, Je vais en chercher un, attendez-moi oh, C'est bon, ah, ça pétait What the fuck? C'est beaucoup vu de sable ça. ça. Oh, j'ai eu masse de potions pour ça je trouve une base. HDV, briquette. Oh, oh shit, cool. y'a un Plaston en plus à 95 000. Tabarnat! Oh, c'est hyper chef, c'est hyper chef. Y'a deux coeurs de faction, 1 à 50 000, un à 65 000. Ok. Merde. Y'a-tu des, des mettez pas potions, cher, mettez pas cher Oh, c'est un ticket de 1 point à 4 000, ça vaut pas le coup. Encore voilà. en bas, il y a des coffres. Ok, merci. Apparemment, encore en dessous il y a des coffres. Ok, euh, qui a des grippes, là encore Moi j'en ai plus, j'en ai juste un. Bah, moi j'en ai bah. plus. Ah, faut okay. les gars, faut monter, faut monter under. Attendez, je sais, vous allez vous à moi. Ah Vas-y, tp vous TPA Onyx Freeze, le petit noir. Je ne me Onyx Ouais, mais par contre, faut que tu re Parce euh, euh, euh, il y TP. Vas-y, là, tu fais putain de cripples ici. Juste au pied là. Vas-y, et là, boum. Ah oh, oh, j'ai wow. eu plein Masse de potions chute Masse de casque P4. Bon oh, bravo. Oh, ok de la merde. C'est quoi est ce que t'es condamné. Oh il paraît qu'il se fait. Il bang dans le sapin. Donc ça c'est une base qui va faire une écho mec tout ça je crois Vas-y pose là là. Euh, ouais, oh my god. Oh, c'est vraiment une base pour oh, PVP, c'est ce que je disais en fait. Oh putain, non Bon bah, Marshall des va faire un genre des new ça parce que là. Ben, je peux y donner des... Du masque de casques. Oh, il doit y avoir des stocks, c'est impliquable parce que j'ai eu que les casques là. T'as encore des flux ou pas Attends un Ok, nickel. Vas-y, gagne ton mère Vas-y, vas-y, vas On a tous nos coffres de foule. Oh, Attendez, ça, je jette, on C'est bon, je t'ai encore péter. hein oui. vas Ouais. Vas-y, vas mec. C'est du crack, crack, boum, boum. Non, wow. oh, merde. J'ai un inventaire rempli de potions. Hein. Il pas de mon côté, là, ok. Un non, non, non, attends, attends, attends, j'ai on a même testé. SKY! Moi, je suis content parce qu'il y a des potions d'île, fait que j'aurais plus besoin de payer 50$ de la potion à la de Oh, je suis fou là. Ok, est quelqu'un qui peut perdre en haut puis me TP? Bon, on continue à mettre des Je je Attends, je pense que ça va marcher attends ça marche pas Tu jeu. là, je pensais qu'il y avait une mété dans le four, man Oh, on a eu des métiers sur ma Ah, parle-moi pas comme ça, man. Je m'appelle Icons, pas Alex. <rire> Vas-y, boum boum, mec. Boum boum, je boum boum. Oh waouh, oh, wow, des... j'ai eu une masse de oh, potions speed. de speed. Oh, ok, okay. perso, je vois les I slash poubelles parce que. Mm. On n'utilise oh, pas des. Bah, c'est très bien. Les potions, c'est très bien. parce que. Pas des, des bon, speed, et si tu utilises des joints, c'est bon. Oh oh ok, on... Oh shit, il y a base, en fait. oh shit, fucking de bons livres là que j'ai eu. Arc Punch 1. Oh Attends, si, si mes calculs sont bons, ok, j'ai un. Oh oui, si c'est ça, ils sont bons, mes calculs Calis. Attendez, j'ai lancé un ah, bah. livre U2 à la... en, en bas, hein, passage. Ça, c'est pas cher déjà. À 2000, ouais, c'est ça, je pensais. Euh, mon arc, ok, j'ai un arc ici que j'ai mis. Normalement, selon mes calculs mathématiques, j'ai un Arc Punch 2 maintenant. Attends, je vais aller au spawn, je reviens. 7 euh, homme euh, don, euh, ohm, euh, spawn, attends je, je vais avoir peut-être un art punch 2 les gars Et le mec contre qu TP qui se met bien Non j'ai eu un live punch 1 t'es sérieux Oh attends mais vraiment genre, j'ai eu, genre je vois ah, mais gens... donnez au, au gars qui vous a TP hein, ça se fait pas quand même hein. Quand le même plus, ça se, se fait plus pas Il y a encore masse de coffre tout en bas Oui J'ai vu Je tire avec mon my god je suis un big fan Ok y un X, t'as fait Vas-y, fais péter Vas ppt, mec vraiment You leave puncher Oh my oh. god Oh, allez, un 1, un art punch 2 les gars, j'ai un nouveau art punch 2, j'ai mal okay. à HDV pour 9000 pis c'est bon Easy money les gars Oh yes, nice Parfait, bon, slash okay. poubelle Oh, mais attends, il y a encore du bloc qu'on va attendre Oh, du tout, c'est bon Flash, ma balle Gros les gars, il y avait masse de bois, c'est parfait, merci Quoi tu comptes la faire la décoration, mon Chris Non. Vas-y, je vous attends. Ouais, attends, on arrive. Oups. Vais... Slash back Parce que les, les... Pardon, les gars, j'ai pris de la cocaïne, c'est pour je ça que je suis un peu excité aujourd'hui. Attention, euh, Volkin. Les calices de là. Parce que t'es ouais, que je mettre mon de... creeper à ah, crise de, de carte. Il a, des... a que de l'oxyde, du sable et des potions quasiment là. Hein. Ouais bah ben, y'a beaucoup de beaucoup de trucs pour PvP là, des ingrédients comme les pommes d'or et tout. Oh my oh. god. Oh shit, j'ai oh, plein un de inventaire de psy vieille moi. Vieille Tiens moi ouais. je vais me vider, j'en reviens. Tu je fous l'inventaire de pierres de mété Moi fou l'inventaire de psy, Yann, man. On peut dire <rire> que c'était.. <rire> c'était fort Voilà, <rire> bah là c'est rentable, le premier rentable piège rentable que je fais péter. On avait plus de psy pis on est rendu avec trois coffres de psy. qui étaient c'était Volkin 4 4 4. Il y en a un autre Ah ouais, il y en a un pierre de aussi. Bon, comment je vais faire pour péter les cœurs en haut là Comme Ah mais comment je vais faire pour faire péter celui-là là, DES POTIONS DE FEED Il y a vraiment quelqu'un qui garde ça dans sa base là, quand même. Je veux quand même dire, il y a quelqu'un qui garde des potions de feed dans un coffre, hein. Ça, c'est honteux à toi, mon pote. Honte à toi. On un coffre en métier Ah, oh, Alice, je suis ben pas bon. non oh, voilà va Faut que tu me fasses pousser. Petit câble. Ah, t'es câble encore. Ok, checker ce que j'ai eu, les gars. Waouh. Est-ce que vous êtes jaloux Ouais. Bon. Ah, ok. T'as un, un briquet Ok, cliquez, gars. Oh my god, je suis un pro, j'ai eu plein de plastrons, Senna, P4 aussi. Bon, pour les PNJ on garde tout pour le PNJ. C'était intéressant. Attendez, t'as un bateau, t'as un bateau, je vais chercher un bateau, Il y a encore une bateau. On sait jamais, mon jeune Onyx freeze dans l'internet. Oh fuck. TP vous, TP vous, TP vous, TP vous. J'étais déjà TP, fait TP, yes, dis si t'es dedans, normalement t'es dedans. Et je suis dans le char, les amis! Ils sont tous connectés? Il faut juste tu me TP parce que là je suis dans l'eau, je crève. Est-ce qu'ils sont connectés? Onyx accepte Onyx. Attends, excuse-moi. TP, yes, TP. Faut yes. que je me TP à qui? C'est bon. Ils sont bon pas bon connectés, bon les bon amis! Bon allez, allez, go go. Ils ont combien de points? 900. 900? Ok, vas-y, c'est pété. TP moins mmh. Bah Apparemment, il y avait d'autres coffres. Ça lag, ouais, non pas. Ça lag ouais, ça Boum BOOM C'est un bar lag J'adore les. Oh, oups 4 ouais. ouais. points, c'est nul. C'est un peu nul, mais bon. C'est quand même des points. Ouais. Au on est est tôt, mais après, on a... Mais il est trop tard, on a déjà fait péter, gros. Fallait que tu te dises ça avant, gros. vois voilà, c'est bon. Dites-lui, oui. Dites-lui à nos su, oui, le stp. Mais d'où tu récupères les trucs Voilà. Premier pillage de la saison 2 les amis. Oh, oh merde. Oh, oh y'a des droppers, y'a des uppers. y y'a des droppers en dessous, une base repère. Mais waouh, on s'en fout en fait. Ah non, c'est peut-être pas peut une base. What Y'a des, des trucs C'est anti, anti-Underpearl. Anti, euh, pearl. Bah, Volkin, tu restes en bas, merci. Ouais, gars, tu m'as eu. va les mettre de ce côté-là pour pouvoir récupérer la space-up si. Hein. Vas-y, vas-y. Oui. J'ai déjà récupéré 11. Est-ce que vous avez les une dessus J'ai dois récupérer les points. Apparemment, tout en bas, il y a encore masse de coffres. Pas ce qu'il voit. Vas-y, il faut mettre un bateau avec mon bateau. Ah, s'il te plaît, vite, c'est casse... Bah, attends, vas-y, je pas besoin... Vas-y, casse- vas-y, pépé ta pote. Vas-y encore. Ça va me péter mon bateau. Ah non, ça va pas. Venez casser mon bateau. Viens péter le bateau. Ah, Thanks. Il 25 creep moi. Oh merde, j'ai pas pris de... Donne-moi une undersplay Icon. Donne-moi un underscore. mais Il est tombé il on a le plat. Ok, je vais le mettre là. Il faut comme l'air, Mais c'est les blagues. Ouais. Peut-être pété encore non mm -hmm. Wow, vraiment, vraiment un bon pillage ça. Wow, wow, wow, wow. C'est qui qui domine la reine finalement aujourd'hui La Extasia je pense Encore oh. Mais ils ont 10 bandes hier, faut à pas qu'ils attendent leur truc. Oh, ça se veut. Quand je crois que les gars. Oh, oh fuck. Oh. Ah, je sais comment faire les gars, je vais trouver. Il faut juste que. Je splash. Tu euh, le mets où maintenant Volkin t'es pété au pire. Et... Alors là, faut pas que je fasse n'importe quoi. Volkin t'es pété au pire. Non C'est les bon. bandes. C'est le creep qui t'a aidé. Ah, ta gueule. <rire> si, je te jure. Y'a-tu quelque chose alors, euh, Mix? Ouais, oh, attendez, je vais, je vais regarder, les gars. Je arrêtez de péter des creeps, arrêtez de péter des creeps. Non. Je vais, à sky, je vais commencer à ranger moi. Non T'es pas autorisé, mon tabarnak. Merde, j'ai pas de bloc, fiche. Tiens, je te donne une pierre. T'as un les gars. Yes J'ai eu le temps d'aller la sky. Bon moi je commence à ranger tout à quelqu'un Ok, okay j'ai bu une bière, ok maintenant là j'ai roté dans ma bouche puis ça, ça goûte la bière C'est un peu normal okay, T'es sûr bon, que c'est normal peu, je crois, je crois. Ouais Ok oh. Ah Mais Alex Quoi Tu sais qu'on commence à avoir un petit stock à la base Oh sérieux, man Le gars qui trouve notre cabelle sans tout qu'il pourra avoir un bon petit clac-clic hein? ouais. Ah ouais. si j'ai trouvé Yo, on est trop riches les gars, on a 157 points, tabarnak. C'est bon les gars, vous avez vu la base comme moi, j'ai <rire> été Il y a quelque chose en bas. Comme vous allez pouvoir les gars, j'ai un peu de place, hein. non. Sans pression. Comme tu es voir, les mecs. Hey, Hyperex, hein. j'ai une question. Ouais. Comment tu te sens dans ton stuff tu, euh, tu te sens pas un peu pauvre Je Tu te sens pas un peu pauvre Tu veux que je te montre mon stuff ou pas Vas-y, on le kick and non, kill non, on dire, non, 4, puis on prend tout le bug qui Non, j'ai juste le P4 Ultra. Et toi Ah oh, fuck, je suis loup. De toute façon, j'ai tout donné à. C'est quoi leur faction? Genre, pourquoi tu Donner. donnes déjà à un nez ben, ouais. Pourquoi tu je... te donnes à un nez Il est gay. Oh non I'm not guy Je vais No, ok, c'est qui les autres là Nokey Ils pensent vraiment qu'ils vont gagner la version Ils sont genre en avance de 700 points La Totally Spice Ils sont en mode panique Oh my god on va perdre les gars on va perdre C'est que nous on pas encore points Carrément, oui. <rire> Avec Shiba. Les gars, ils doivent genre easy, on gagne. Nous, on a même pas encore montré notre jeu. Ah, AAAAAH! Tu t'es fait flipper, Allez, tu prends tous les points, mon tabarnette. Oh les gars, par contre, putain, je suis pas content. T'avais des creeps encore Ouais, il me reste un stack. Ouais, t'en restes un stack. Oui. Non, c'était une blague, j'en dépense pas un stack sur un cœur comme ça. Moi je garde mes creepers pour plus tard dans la saison. Yuna demande si on veut des creeps. Yo, les amis ont bloqué les mots sacs en québécois, man. Ils ont bloqué tout sauf ST. J'étais mal, genre. ST c'est un pas sac. Mal. Ouais. T'as qui faut se taper T'as qui faut se taper On y creep Ok, j'arrive, les autres, continuez à mettre vos creepers. Ah, j'en ai plus. Mais vous êtes pas ah, ouf. Ouais. Attends, non, non, mets pas de creep, mets pas de creep, casse mon bateau juste, ça va être, ça va être, ça va être simple. Casse mon bateau Y'a Il y a des coffres maintenant là ou pas On va les pisser. Il va mourir Ah Noob Ça s'est bien passé Oui très bien. Très bien, bien. j'ai bien baisé ta mère, c'était bien, c'était cool, allez. Non, bah non, j'ai. Bah non, je vais baiser une meuf à 3h du matin parce que bon ses parents ne seront plus là, ils vont dormir, je vais rentrer par la fenêtre. Je vais rester coincé vu que je suis trop gros et ensuite bah, je vais appeler la police pour qu'elle vienne me débarquer, tu vois. Et toi hein. Pas possible toi, Hein, comme enfant, hein. Euh. hein Jeune homme, j'ai l'âge de ton père! Onyx, t'es quoi? T'es toi? Y'a des coffres là? Y'a des coffres là? Accepte, Onyx. Non, accepte pas, accepte pas, gros, faut faire péter le coeur. Ah si, bah il m'a accepté, Arira. Oh putain. J'ai mis le TP. Putain, faut faire péter ses coffres là. Non, TP pas, Icon, je suis mort. Fais péter ses coffres. Eh, c'est qui qui a le micro de merde par exemple que je le D2S vraiment? Et go go go, montez les trucs pour péter. Vas-y, go faire péter, go faire péter. Moi je devais. bientôt voilà. Oh, une autre. Je, je pense que c'est des ingrédients fashion mais bon. Le seul moyen de le trouver c'est même place. Oh, attends attends c'est quoi Ça demande calculs mathématiques wow. les amis. Oh, c'est quoi qu'il y avait C'est tapes es que rien tu toi tu toi. Attends parce que leur machine. Est t es t es t es quoi il y avait quoi dedans Ah oh, ouais. Mais je t'ai rien de faire péter le cœur moi. On s'en tabarnak, ça donne deux points. Pourquoi il s'allume pas On va péter deux points par deux points, ça sert à rien. Les go, go, go, venez, go, c'est pas toi qui T'es T'es des Tu sais que si tu veux que je me tes il faut que tu acceptes quand je te mets tes ouais, trois fois, mon calice. Ouais, j'avais pas vu. Allez, pète tout ça. Ils ont payé tout leur pousse. Je te jure, il y a fuck all dans tes coffres, man. Vas-y, mets le, vas y vas-y, Non, le, le, faut, le, le, faut le, pas le faire, faut faire ce check. Bon, voilà, c'est un beau pillage. En tout cas, moi, je tes pés pour l'instant. On va voir comment ça se passe. Vas-y, je suis fier de toi. Hey, wow! Vraiment, bon, votre pillage. Moi, j'ai déclenché, il ne m'écrit pas là- Icons, t'es moi. Mais je gaspille mes creeps sur des potions par exemple. Et mets toi, pire Icons Mais viens en bas, viens en bas, viens en bas là-bas. C'est en bas qu'il faut aller à Sticker. Et c'est en bas qu'il faut aller Oh non C'est que des muns, c'est que de la merde, c'est de la merde. Vas-y, moi je vais faire un match-up. Oh, t'as pété la machine, t'abuses, mec, je voulais faire la même. Bah là, t'apprendras un tuto sur internet, mon pote. Est-ce que je m'ouvre Kero Mais non, mais sur ça une à la farm.